Ben, je peux dire que c'est avec bonheur. Et pourquoi c'est avec bonheur Parce que c'est un, un rendez-vous avec les jeunes du monde. Et et ceux de notre diocèse aussi ceux de notre province des jeunes allemands, des jeunes luxembourgeois tout ça c'est des, des jeunes que j'aurai l'occasion de voir avec qui j'aurai l'occasion de, de partager de prier, de découvrir et, et je crois que c'est une, une grande chance pour, un, pour les évêques et de, de découvrir l'église jeune parce que dans le quotidien, ils n'en ont pas toujours suffisamment l'occasion. En tout cas, euh, voilà, la raison de bonheur, c'est ça, c'est de, de vivre un temps d'église, mais surtout d'église jeune. J'aime je dit' que c'est un appel qui est lancé aux jeunes, précisément, journée mondiale de la jeunesse. Et c'est une occasion pour les jeunes de... En particulier, ceux de nos pays à nous, de, de nos vieilles églises, comme on peut dire, de, de, de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas les, les derniers des Mohicans, comme on dit quelquefois, mais qu'au mais qu fond, il y en a beaucoup d'autres. Et en, en Amérique latine, précis, particulièrement, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes dans les églises encore. Et puis, ben, je, je pense que ce sera très encourageant, très stimulant pour les jeunes de chez nous de, de les rencontrer et de voir que l'église un avenir grâce à eux et avec eux. Je vais d'abord y attendre en diocèse. C pas... Alors, c comme j'accompagne plusieurs groupes en même temps, si je puis dire, en fait, c'est-à-dire je, je prendrai du temps avec les jeunes de la province, donc, dont fait partie le diocèse de Troyes, je prendrai euh, du temps avec ceux qui restent des jeunes de ce qu'on appelait autrefois le groupe Eurégio, c'est donc principalement des Allemands et des Luxembourgeois. Quoi. Donc, donc, je les, je les accompagnerai, ceux-là, et, et de, de façon spécifique, on, on aura des temps de de rencontres, on aura des temps de célébration, euh, on aura surtout des, des temps de, de alors dans cette partie diocésaine, la pre première partie, on aura des temps de découverte de la réalité sociale et ecclésiale dans ces diocèses où nous allons. Je sais que je vais être dans un diocèse extrêmement pauvre, le plus pauvre du pays, semble-t-il. Allons voir va découvrir. Là. Ensuite, c'est le temps avec le pape, les, les, les jours à Panama, dans, dans la capitale. Je crois que ce sera, là, ce sera surtout l'occasion de, de, de, de reprendre euh, en, en compte la dimension universelle de l'Église. Ce sera, sera l'Église du monde et dans sa dans la dynamique la plus jeune. Alors, si je voulais résumer aussi ce que, ce que je ferai pendant ces jours-là, je dirais, ben, je vais me je vais me remplir la tête et le cœur de, la, de cette grande dynamique de, de, de la jeunesse qui est la dynamique de l'Esprit-Saint, ce qui devrait me faire revenir avec plus de force, plus de courage et plus d'envie d'aller de l'avant.